Le temps de la période des questions est venu. Je donne la parole au député de Kiwetni. Mingwetch, Monsieur le Président, Monsieur le Président, les gens de Nuskanaga n'ont pas reçu le consentement de l'Ontario afin de construire une route minière sur leur territoire traditionnel et qui est couvert par les traités. Le chef a dit que rien ne va passer sur les territoires sans avoir eu un consentement éclairé et préalable de la population. Il a dit quelques jours de cela, « Vous n'allez pas traverser notre système routier sans avoir, sans, sans avoir donné un consentement. Vous, vous allez devoir nous tuer. » Au premier ministre, j'adresse cette question, « Quel que fait le gouvernement afin de, conformer, de se conformer au traité et de donner ses consentements aux peuples autochtones qui, auront, qui sont impactés par... Euh, ces constructions. Merci beaucoup. Nous sommes fiers de nos efforts afin de créer du consentement en ce qui a trait à plusieurs projets à travers l'Ontario. Le projet Côté Gold, qui va jouer un rôle essentiel dans le développement de cette zone, incluant le secteur minier. À Greenstone, nous avons vu une opportunité importante pour une association où il y a quatre communautés autochtones qui nous ont contactés afin de jouer un rôle indispensable dans le développement de Greenstone et les quartiers aux alentours. Le corridor de la prospérité représente une opportunité pour toutes les communautés autochtones dans cette zone afin de déchaîner les potentiels sociaux de santé et économique, de créer de meilleures formes d'énergie, de d'Internet à large bande, d'infrastructures meilleures. Nous allons créer un partenariat avec eux en, en, par rapport à, au consentement et de créer un secteur minier de classe à, à l'échelle mondiale. Complémentaire. Lorsque Nascanaga a, a, a été assujetti à une crise des inondations, le ministre, ici présent, ne les a jamais contactés, n'a pas démontré du leadership. Le gouvernement continue à précipiter les étapes en éliminant certaines procédures en ce qui a trait au plan de fermeture à travers le projet de loi 71. Ma question est la suivante au premier ministre. Comment est-ce que le fait d'enlever ces exigences en ce qui a trait à l'approbation des plans de fermeture, va protéger les, les Autochtones et, le, et les traiter dans la route vers le cercle de feu. Ministre du développement du Nord, nous sommes très... Nous avons très hâte de ces occasions pour développer des projets de classe mondiale pour apporter de la prospérité pour des groupes qui sont isolés, qui ont besoin d'infrastructures et d'opportunités économiques pour leurs familles ainsi que pour les communautés. En tant que personne ayant vécu dans ces zones, et j'ai travaillé en partenariat avec ces collectivités durant les années, il y a un consentement en croissance que nous pouvons accomplir ces projets, nous pouvons équilibrer les chances et répondre aux demandes politiques qui n'aient jamais été demandées auparavant. C'est le fait de créer des minéraux critiques dans cette région et pour créer une chaîne d'approvisionnement pour la fabrication de batteries et de véhicules électriques. Je l'ai entendu des communautés autochtones, des entreprises autochtones et le ministre des Mines travaille sans relâche afin de s'assurer que nous accomplissons ces choses de la bonne manière complémentaire final au premier ministre. Lorsque le gouvernement a dit qu'ils ont reçu le soutien des Premières Nations dans la région, en ce trait au, euh, au projet de la route sur le cercle de feu, c'est ce sont des idées fausses. Je demande aux députés de retirer ces propos non parlementaires. Retirer. Monsieur le Président, c'est un exemple clair de colonialisme où le gouvernement divise et veut conquérir les peuples autochtones. Nous sommes victimes de cela chaque jour. Comment est-ce que vous allez vous assurer que tous les peuples autochtones sont d'accord avec ce plan Veuillez vous asseoir. Réponse. Député de... ministre des Mines, merci pour la question. C'est un projet de loi pour construire des mines pour créer la prospérité dans le nord d'Ontario afin de garantir des chaînes d'approvisionnement pour les minéraux critiques qu'il y ait un équilibre entre le nord et le sud du, de, de l'Ontario. Ce sont des plans qui se passent en Chine, en Russie, au Congo et nous avons besoin de ces mineurs critiques qu'ils soient sécurisés en Ontario, par l'Ontario. Il ne faut pas compromettre nos, nos obligations de consulter les peuples autochtones, de, de ne pas compromettre les, les exigences environnementales sur un projet de loi de classe mondiale qui va bénéficier à toute la population ontarienne. Prochaine question, député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le bureau de la responsabilité financière a déclaré clairement que le gouvernement n'a pas alloué assez de fonds afin d'appuyer les programmes de services en santé afin que la population peut, puisse recevoir les soins dont... Elle a besoin. Nous, a, nous avons déjà constaté des temps d'attente longues, ce qui ne s'est pas produit depuis une décennie. Sans ces investissements, cela va s'empirer et les temps d'attente vont s'allonger. Il y a eu 145 fermetures imprévues l'année dernière. Le premier ministre a promis d'éliminer la médecine de couloir et des gens seraient même ravis de pouvoir avoir accès à cela actuellement. Est-ce que le gouvernement va s'engager à répondre à, cette, à ce déficit de 21,3 milliards de dollars. Adjoint, ministre associé, vous avez la parole. L'opposition veut continuer à faire l'alarmiste. Nous avons investi. 14 milliards de dollars depuis euh, 2018 dans le système de santé, ce qui représente 30 d'augmentation depuis 2018 dans les fonds alloués au système de santé. Nous avons ajouté plus de lits en quatre ans que le gouvernement précédent libéral appuyé par les néo-démocrates néo ne l'ont fait en 15 ans, en 14 ans de préférence. Nous avons créé un programme, une initiative de recrutement en Ontario dans l'histoire de l'Ontario et nous allons continuer à améliorer le système de manière adéquate afin que la population puisse recevoir les soins dont elle a besoin et dont elle mérite. Complémentaire final. Monsieur le Président, cette province a 170 000 personnes sur les listes d'attente qui souffrent. Il y a 12 000 enfants qui attendent pour avoir accès à leur chirurgie. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas acceptable de dire. Par le ministre, que le gouvernement fait tout ce qui est possible. L'Office de la responsabilité financière, qui est autonome, indépendant, non partisan, a dit que l'Ontario va avoir moins de capacités dans les foyers de soins de longue durée et le statu quo dans les soins à domicile, similairement en 2018, comparément auparavant. C'est un port important que le gouvernement devrait en considération. Et donc, ma question est la suivante au premier ministre. Est-ce que le budget qui s'approche va permettre de financer vos propres plans et vos propres initiatives en ce qui a trait à la santé? Merci. Député de Clinton lawrence merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement sait que les temps d'attente pour les chirurgies et les tests de diagnostic ont augmenté année après année. Nous l'avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec le statu quo, nous allons changer la donne et c'est pour cette raison que nous avons annoncer notre plan innovat, innovant pour élargir ces cliniques, et l'opposition s'oppose à chaque étape. L'opposition, député, la députée de Nicolbert a demandé d'utiliser les salles d'urgence davantage sont, si elles sont disponibles, et à Ottawa, le député Ottawa, les, les hôpitaux à Ottawa Centre sont utilisés, les salles d'opération sont utilisées, et le député d'Ottawa Centre continue à faire de l'harcèlement des patients qui essaient de trouver des soins dans ces hôpitaux. L Intervention du président a été la pendule. J'ai entendu un, com un commentaire non parlementaire par le député d'Ottawa-Centre. Vous devez enlever vos propos, retirer vos propos. Propos retirés. l'ordre. Pour démarrer, la pendule. Vous avez la parole, député de eglinton Lawrence. Comme je le disais, les chirurgies se produisent, euh, les chirurgies qui sont couvertes par la science maladie, et le député, durant le week-end, continue à faire des manifestations et empêche aux patients d'avoir accès à sa chirurgie dans les hôpitaux. Et ces chirurgies sont couvertes par l'assurance maladie. Complémentaire final. Monsieur le Président, la crise réelle... Est dans la main-d'œuvre dans le système de santé. Et le gouvernement continue à aller manquer du respect avec le projet de loi 124 en faisant appel à une décision juridique qui a déclaré que ce projet de loi était inconstitutionnel. Les travailleurs de la santé sont épuisés et sous-payés. Et le gouvernement peut parler de leur prétendue stratégie de recrutement. Il ne faut pas recruter les travailleurs dans un système qui est brisé, mais se concentrer à aider ceux qui travaillent là-dedans. Le bureau de la responsabilité financière a déclaré que nous avons besoin davantage de travailleurs pour répondre aux demandes d'une population vieillissante. Comment est-ce que le gouvernement s'attend à recruter des milliers de travailleurs puisque l'année dernière, les salaires pour les infirmiers les infirmières étaient parmi les salaires les plus bas dans le pays, les plus faibles Réponse ministre des collèges et des universités. Nous voyons un taux élevé d'étudiants qui seront dans ces métiers prof. Des métiers spécialisés. Grâce à notre premier ministre, nous avons lancé un programme important et je peux vous dire que le taux d'admission durant le mois de septembre 2022 était à plus de 9 000 personnes dans. Les programmes d'infirmiers. Nous attirons plus d'infirmiers praticiens, plus de PSSP. Nous créons une, une voie afin de. d'augmenter leurs compétences. Les opportunités sont disponibles et les étudiants le constatent. Le programme, de la subvention ontarienne d'apprendre est restée. rester euh, plusieurs. Ces étudiants ont visité le site Web. Chaque jour, il y a des occasions afin de s'assurer que nous avons accès à plus de ressources humaines de la santé dans des communautés mal desservies du nord de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question, député de Hamilton Mountain, Mountain. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre Amanda, une maire de Niagara, a partagé une histoire déchirante en essayant de trouver une une évaluation autistique pour son enfant. Elle a déclaré, elle a contacté la députée de niagara ouest afin de demander quand est-ce que son enfant aurait accès à cette évaluation. Et elle n'a aussi aucune réponse précise. Et les temps d'attente de diagnostic sont des années. Nous, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Tout, tout, tout, ce, tout, tout ce temps et de payer ces frais de nos poches. Le député a répondu et a dit cela. Il est clair que les enfants ne peuvent pas avoir accès à ces services de l'association du programme d'autisme. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement pense qu'il est juste d'ignorer ces femmes qui ont besoin de réponses pour leurs enfants? Merci. Monsieur le Président, j'accueille l'opportunité pour donner des, des, des, des données précises. Nous avons doublé les financements. Il y a eu plus de 31 000 personnes qui étaient inscrites dans le programme ontarien des services en matière d'autisme et un quart de ces personnes qui étaient inscrites ne suivaient aucun soutien. C'était limité à un type de euh, thérapie. 23 000, personnes, 23 000 enfants ne s'attendaient même pas à recevoir du soutien du gouvernement libéral. Plus de 40 000 personnes d'enfants atteints d'autisme vont recevoir du soutien à travers plusieurs aspects, ce qui représente cinq fois de plus depuis que nous sommes montés au pouvoir. Complémentaire, nous voyons une tendance en croissance. Le gouvernement, le député, ne comprend pas la différence entre le programme Ontario des services en matière d'autisme et le fait de recevoir des tests, des résultats des tests. Amanda a contacté le député en ce qui a aux arriérés. Cependant, elle s'est sentie déspectée et le député peut continuer à offrir de beaux propos, mais elle a dû chercher d'autres services ailleurs dans d'autres pays. Elle a posé la question à ma et « Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour ces listes d'attente, pour changer cela? » Il n'a même pas pu répondre à cette question. Comment est-ce que les familles en Ontario peuvent se confier au gouvernement lorsque leurs propres députés ne veulent pas les écouter et n'ont aucune suggestion autre que le fait de laisser cette province? Comment est-ce que ce ces familles en Ontario peuvent avoir accès à ce programme lorsque cela prend des années pour avoir accès à ces évaluations. Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Pour être clair, la députée de l'opposition dit que parce qu'elle n'est pas d'accord avec nos politiques en tant que gouvernement, que la bonne chose à faire, c'est d'attaquer ceux qui travaillent dans les bureaux de circonscription. L'un des députés qui travaille de manière anarchée pour la population. Je n'ai jamais vu un autre, une autre députée le fait d'attaquer les bureaux de circonscription s'ils ne sont pas d'accord avec nos politiques. Peut-être il n'y a pas de problème si vous êtes en, en, en, désaccord, en désaccord. Mais le fait de n'attaquer pas ceux qui travaillent dans nos bureaux de circonscription. Je vais vous rappeler à la députée de l'opposition que c'est ce député de Niagara Falls qui a. Déposer un projet de loi pour améliorer les hôpitaux après des années d'échecs, d'effondrement de, de l'autre côté de la Chambre. C'est grâce à ce député qui a réparé la situation. Un programme en matière d'autisme, ce député qui a permis au recrutement de milliers de familles et d'infirmières. Intervention du président, a été la pendule. Pour démarrer la pendule, prochaine question. Député d'Essex. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce. Notre secteur de la fabrication de classe mondiale emploie des milliers d'employés Par année, plus de 600 000, et un moteur économique dans ma circonscription des sexes. Lorsque le gouvernement précédent libéral avait annoncé que l'Ontario et notre économie allaient changer de la production de biens et de services, ils n'étaient pas préparés à cet exode d'emplois. Ils étaient un gouvernement sans planification les 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication qui ont laissé la province, cela ne représente aucune surprise, mais cependant les communautés, incluant les communautés dans le sud-ouest de l'Ontario, endommagées sur le plan économique. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que le gouvernement appuie encore une fois le secteur de la fabrication et permet à créer plus d'emplois dans le sud-ouest de l'Ontario? Le ministre du Développement économique, de la Croissance d'emploi et du commerce. En réduisant des impôts, en réduisant les formalités administratives, on a vu des manufacturiers qui sont venus en Ontario. À chaque mois, le premier ministre prend une vitamine. Le nom d'une compagnie, où sont ciblés, combien de millions sont investis, combien de gens ils embauchent et s'il si a une bonne chose. Sun Manufacturing, Alman a investi 175 millions de dollars pour diversifier son produit et embaucher 15 personnes. Robert King a établi un établissement de traitement du volaille. MC3, 6,8. Idle Coast, 5,8. 30 nouveaux emplois. Depuis nos élections, des entreprises et des entreprises ont créé 600 000 nouveaux emplois. L'Ontario est ouvert aux affaires et c'est pour ça. Merci. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre pour sa réponse. Le secteur manufacturé qui est dans un boom et, et inclus dans ma circonscription d'Essex, a rendu cette province la première au monde dans l'investissement, vivre et avoir une croissance. Ce gouvernement a eu du succès à montrer au monde que l'Ontario est ouvert aux affaires, mais comme tout changement d'affaires mais aussi l'économie mondiale change et il faut suivre pour rester concurrentiel. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement continue à assurer que l'Ontario est une destination toute première pour les manufacturiers, les entrepreneurs et les investisseurs mondiaux Le ministre du Développement économique. Les libéraux, appuyés par les néo-démocrates, avaient tourné le dos aux entreprises et 300 000 emplois ont laissé l'Ontario pendant leur règne. Ce gouvernement, on a demandé... Qu'est-ce que vous avez besoin pour revenir en Ontario? Ils nous ont dit réduire les impôts, moins de formalités administratives, et il faut réparer le gâchis dans l'électricité des libéraux et livrer la marchandise. On a exactement, on a réduit le coût pour les entreprises de 7 milliards de dollars, et ces entreprises sont de retour. L'exode est terminé. Ces compagnies ont embauché 600 000 hommes et femmes depuis quatre ans et demi. Les compagnies ont récemment annoncé des millions et on a ajouté des milliers de nouveaux emplois parce qu'ils savent que l'Ontario est maintenant le meilleur endroit au monde où investir et avoir du succès. Merci. Question suivante, la députée de Park Park. Merci. Dans ma circonscription de Park Dalai Park et à Toronto, il y a plus de résidents qui vivent dans les condos et ils ont beaucoup de problèmes avec la gestion de propriété, le promoteur immobilier et des conseils d'administration qui sont pas bien gérés. Quand ils viennent dans mon bureau, ils sont choqués qu'il n'y a pas d'organisme gouvernemental, d'organismes de, de réglementation et tribunaux pour résoudre les problèmes de façon rapide. La vérificatrice générale a demandé à voir euh, de réformes et un parti, euh, euh, un comité tripartite l'a demandé. Pourquoi les conservateurs ont voté contre une motion pour établir euh, une autorité des condominiums Excusez-moi, le ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question comme on a dit à plusieurs repri reprises, on prend la protection des consommateurs dans le secteur condominium au sérieux et on ne va pas arrêter de poser des gestes pour et protéger les Ontariens et Ontariennes partout dans la province. En fait, ce gouvernement, deux fois, a élargi la responsabilité et va continuer à prendre une approche mesurée et intelligente pour donner plus de pouvoir au tribunal. On n'arrête pas nos efforts de donner plus de protection pour tous les ontariens et ontariennes pour qu'ils puissent avoir un endroit sécuritaire où vivre. Mon ministère accepte ce que la vérificatrice générale a suggéré et on a déjà fait des consultations pour avoir euh, une expansion de l'Office ontarien du secteur des condominiums et d'avoir plus de pouvoir. Merci. Question complémentaire. La députée de Toronto de Saint-Paul. Merci. Ma question au Premier ministre. Beaucoup de résidents de la collectivité de Toronto de Saint-Paul vivent dans des condominiums dont ils sont propriétaires. Oui, c'est pas. Euh, euh, c'est cher, les condominiums. Et souvent, il y a des problèmes, des ascenseurs qui fonctionnent, des installations pas terminées, qui ne fonctionnent pas, des installations qui ne, euh, ne sont pas finies. Et les gens ont besoin qu'on les protège. Monsieur le gouvernement a voté la motion de l'opposition de créer un organisme de réglementation. Quel est votre plan pour protéger les résidents dans les condoms le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci à, et merci à la députée d'en face de la question. Comme j'ai dit, ce gouvernement a déjà deux fois élargi l'autorité la, du tribunal de l'autorité du secteur des condominiums et va continuer à avoir une approche intelligente pour donner plus de pouvoir à ce tribunal. C'est ce gouvernement qui rend les règles dans le secteur des condominiums plus claires et plus justes. Et on aide les milliers d'Ontariens qui vivent dans un condo. On va continuer à travailler avec le secteur des condominiums, avec des changements apportés par les gestions de la vérificatrice générale afin que les gens dans les condominiums aient les traitements qu'ils méritent d'avoir. avoir. Question suivante. La députée de Flamborough-Granbrook. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Comme la population de l'Ontario continue à grandir, il est, il est essentiel que notre gouvernement, que notre système donne de la formation au, pour préparer les élèves pour les, les emplois de l'avenir. Pendant 15 ans, on a euh, on a ignoré les besoins de le, euh, des élèves quand il y avait une croissance économique. On a vu une réduction dans les certificats d'apprentissage et des diplômes des métiers spécialisés. En même temps, la population de la province a besoin d'avoir des emplois bien payants et dignes pour avoir du succès. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles mesures notre gouvernement a adoptées pour fermer les lacunes dans les aptitudes et, et afin qu'on puisse remplir les emplois en Ontario. Le ministre de l'Éducation. Merci. Je veux remercier la députée de Glenbrook glenbrook pour cette question. Nous croyons que chaque élève dans la province doit avoir une voie à un bon emploi bien payant. Et c'est pourquoi on a modernisé le programme scolaire en mathématiques, en sciences, en sciences des ordinateurs, l'informatique, et pour que ces gens puissent avoir l'avantage pour sauver un emploi. On a élargi un programme... Et les élèves au secondaire peuvent prendre des cours collégiaux pour, pendant leur formation en stage. C'est vraiment une bonne approche et on a vu des résultats. 137 d'augmentation du nombre d'élèves qui participent à cette expérience. On a aussi aidé au programme de spécialistes parce qu'on veut que les gens soient diplômés avec des aptitudes de vie et professionnelles pour avoir des euh, emplois de l'avenir. Question complémentaire d'ici 2026, un sur cinq emplois en demande sera dans les métiers spécialisés dans ma circonscription de Flanburg Libre. Avatech produit des euh, produits pour le secteur automobile pour les véhicules en demande. Le président d'Avantech Jim Campbell, me dit qu'il a besoin de plus de travailleurs pour servir les consommateurs dans leur communauté. On m'a dit que sa compagnie manque au moins 8 travailleurs. Jim a besoin de machines et d'autres travailleurs techniciens qui vont aider son entreprise à avoir de la croissance. Monsieur le Président, je sais que c'est un problème que beaucoup d'entreprises ont en Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement relie les jeunes avec des emplois en Ontario de l'avenir Le ministre de l'Éducation. Merci. Je pense que la députée a raison. Il faut connecter les jeunes mieux aux emplois. Il y a des centaines d'emplois, des milliers d'emplois même qui ne sont pas remplis. Et donc, il faut s'assurer que les jeunes soient connectés pour qu'ils puissent prendre un emploi, parce qu'un emploi, ça veut dire une vigne de dignité, de pouvoir s'acheter une maison, de avoir un objectif dans la vie dans la province. Et tout le monde veut l'avoir. C'est pourquoi hier, j'étais avec le Premier ministre de l'Ontario pour annoncer qu'on on va connecter et donner la possibilité aux élèves après la dixième année d'être directement dans les métiers spécialisés pour avoir une voie accélérée à la formation professionnelle. Et ça va aider à cette lacune de main-d'oeuvre qu'on a dans les métiers spécialisés. Je suis content de travailler à nos partenaires dans le secteur public. On était tous ensemble avec une motion pour aider ces jeunes à avoir du succès. Merci. Question suivante, le député Dr Rassin. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La patinoire du canal Rideau est fermée euh, cette fois euh, depuis, pour la première fois depuis 1971, quand ça a commencé. C'est une perte pour le tourisme. Les experts disent que c'est la faute du changement climatique. Et il faut quand même indiquer l'inaction de l'Ontario sur le changement climatique. On a dans une urgence euh, climatique. Quand est-ce que ce gouvernement va agir? En conséquence, le ministre de l'environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci. J'apprécie la question du député en face. Quand il y a à agir pour avoir un environnement plus durable, ce gouvernement agit. On a des investissements euh, records dans la, les transports en commun. Ce vous, député a voté contre. Quand il y l'évaluation environnementale, premier, ce député a voté contre. Quand des engagements pour avoir du logement construit pour la prochaine génération il a voté contre quelle est ça la solution c'est de punir les familles de classe moyenne et à faible revenu avec une tasse à bonne qui punit les gens qui fait partir des emplois et qui a pour toute une génération d'Ontariens et d'Ontariennes. Quant aux agissements, on agit avec l'argument des Fasco, la décarbonisation la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. On va continuer à faire pour assurer qu'il y ait des emplois verts pour des générations à venir. Question complémentaire. Merci. Le ministre a visité euh, la foire de livres de fiction. Je vais citer euh, un, un document de recherche. En 2021, la vérificatrice générale a dit que ça t'attendait à 20 de son émission climatique d'ici 2030. c'est même pas. Et le ministre dit qu'il pose des gestes. Mais l'Ontario n'agit pas. Les, les producteurs de, de sirop d'érable ont des problèmes. Ils sonnent l'alarme. La, ils, ont, ils ont investi dans l'équipement, mais ils souffrent encore de cette tempête du vin en 2022, et il n'a pas eu d'aide du ministère, de ce ministère de ce gouvernement et ce ministère va agir pour les grands pollueurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider les petites et moyennes entreprises qui composent avec une urgence climatique Le ministre de l'Environnement. Il parle de travailler avec l'industrie. Oui, je suis avec là. aussi avec les chefs des syndicats afin qu'on puisse créer la prochaine génération pour les jeunes qui puissent avoir des emplois. Mon grand-père a venu, il a travaillé dans le secteur de l'acier. Il serait fier que ce gouvernement décarbonise cette industrie. Si ce temps passait à, à, à, à moins de temps à harceler les gens, et s'il parlait aux créateurs d'emplois et les institutions de recherche, il saurait. Quant à la réduction de gaz à effet de serre, un chef de file a validé ce plan pour obtenir nos objectifs d'ici 2030. On investit dans les transports en commun, il a voté contre. On a investi beaucoup dans le logement, il a voté contre. On a investi pour avoir un avenir plus durable et travailler avec l'industrie. Il devrait nous joindre et avoir des bonnes solutions plutôt que de harceler les gens. Arrêtez la pendule. Le président ne peut pas déterminer la vérité des déclarations pendant la période des questions ou le débat, mais j'encourage les députés à ne pas s'engager à des attaques personnelles qui haussent la passion ici en chambre. Redémarrer la pendule. Question suivante. La députée de Don Valley West. Merci Monsieur le Président. Hier, le BRF a donné une analyse des dépenses au secteur euh, de la santé, les chiffres sont clairs. Euh, il y a dans le plan de cinq ans à manque de 21 milliards de dollars. La province n'a pas très assez de fonds pour répondre au programme du sautier euh, dans le secteur et les annonces. Le gouvernement conservateur euh, a promis de terminer la médecine du couloir, mais sous ce gouvernement, il y a 1 300 personnes par jour qui attendent dans les couloirs. On a eu 40 45 fermetures des urgences sous ce gouvernement et les admissions ont pris plus de 20 ans. Si on parle des investissements, ce n'est pas la même chose que de donner euh, du soins. Ma question s'adresse sur le ministre des Finances. Est-ce que euh, le gouvernement va dépenser l'argent qu'il dit qu'il ferait La députée d'Agonthènes-Lawrence. Merci. On a ajouté plus de lits d'hôpitaux en quatre ans que l'ancien gouvernement libéral a fait pendant 14 ans. La capacité des hôpitaux est à un niveau du jamais vu. Les attentes aux urgences sont réduites et on réduit les attentes pour les urgences. Le président, la capacité plus élevée, c'était pendant le gouvernement libéral, c'était 98, c'était pas pendant Covid. 1087 patients qui attendaient dans les couloirs, mais on compose avec ces choses. Presque 100 000 personnes ont été reliées à des soins euh, abordables aux pharmacies. Et on sait qu'on doit faire plus, c'est pourquoi on a demandé au gouvernement fédéral de prendre leur part du financement de données aux provinces pour les soins de santé, parce qu'il faut répondre à plus de ces préoccupations. Merci. Question complémentaire, Don Valley E West. Merci. C'était excellent. chez moins d'un an. Et seulement le pouvoir depuis cinq ans. Je lutte pour un meilleur avenir pour tout le monde. De, de, de, Échanger des insultes ne va pas résoudre le problème. Les investissements, c'est ce qui va résoudre. Oh, sinon, on va voir des fermetures d'urgence jamais vues et des infirmières qui laissent la profession et les médecins qui laissent l'Ontario. Le gouvernement libéral fédéral a dit qu'il couvrait la moitié, mais ce plan conservateur ne peut pas payer sa part. Ma question au ministre des Finances, est-ce qu'il s'engage à mettre l'argent nécessaire dans le budget pour répondre au manque à gagner ou est-ce qu'il va laisser l'Ontario en ça. La députée de Grand Lawrence, merci. La députée d'en face, c'est qu'on a augmenté de 14 milliards le financement de soins de santé depuis 2018. L'année dernière, dans notre budget, 2022-23, on a augmenté le financement de base pour des soins de santé de 5,6 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. J'aimerais ajouter aussi ça représente une augmentation des lits d'hôpitaux dont on a parlé. 13,8 d'augmentation des lits sur une période de 8 ans, comparé à 2,5 des lits d'hôpitaux pendant la période de 14 ans que ce gouvernement était au pouvoir. On savait qu'on avait une population vieillissante. Et ce gouvernement libéral précédent a fait rien du tout pour se préparer à ce qui en venait. Ce gouvernement compose avec le problème et se prépare. Question suivante, le député de Thunder Bay at Cooken Merci. Ma question s'adresse au ministre des Mines dans ma circonscription de Thunder Bay à Cooken le secteur minier est une partie importante de notre économie et de notre avenir. Je suis fier du fait qu'il y a presque 850 résidents de Thunder Bay qui travaillent dans les mines et des centaines d'autres qui travaillent dans, chez les fournisseurs. Et J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens à l'industrie à la conférence PEDAC. C'était bien de voir une représentation de Thunder Bay et de la région. Il faut qu'on se rende compte du potentiel de ce secteur afin qu'on puisse améliorer l'approvisionnement des technologies de l'avenir. Ça va bénéficier de ma circonscription de Standard Biotico pour appuyer les gens partout dans le nord et dans toute la province. Est-ce que le ministre peut demander au statut du secteur minier en Ontario? Le ministre des Mines, merci pour la question de mon collègue. Cette semaine, j'ai été à la conférence PDAC à Toronto, la conférence du secteur minier la plus importante au monde qui attire des investisseurs, et des services euh, du secteur. Et euh, il y a euh, des compagnies de ressources de la Première Nation au et d'autres de On avait une représentation de l'équipe Ontario dans cette conférence qui, où, qui parlait de ce qui se passe et ce que ce gouvernement fait pour assurer qu'on crée des conditions pour avoir l'innovation, et les défis dans l'industrie. L'Ontario, sous ce premier ministre, s'assure que l'industrie minière fait euh, ce qu'elle doit faire pour avoir les euh, minéraux essentiels pour l'avenir. Question complémentaire? Merci au ministre pour cette réponse. C'est bien de savoir que on, on, ça, ça a été euh, reçu par les euh, gens du, du, du secteur minier. Et par le passé, on a ignoré les besoins. Notre gouvernement reconnaît l'importance so du Nord. et doit être proactif et regarder vers l'avenir. Et savoir que l'industrie est euh, positive pour le secteur. Est-ce que le ministre peut euh, expliquer comment on a des initiatives pour le secteur minier Le ministre des mines. Merci pour la question de mon collègue. Monsieur le Président, notre gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Ford, a une vision claire pour cette province. Nous sommes le premier gouvernement qui veut relier les chaînes d'approvisionnement dans le Nord afin que tous les Ontariens et Ontariennes puissent participer des avantages. Et contrairement au gouvernement précédent, on utilise les leviers pour avoir une... Euh, chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques et c'est pourquoi on va exécuter sur ce plan. J'ai eu le privilège d'annoncer la prochaine ronde du, du Fonds pour les développements relativement au secteur pour qu'on puisse aider pour les minéraux essentiels et aux critiques et qu'on puisse l'avoir. Il y a trop de projets qui ont du succès. Et donc, je n'ai pas le temps de parler de ce fonds, mais ce que je peux dire, c'est que en Ontario, on fait des investissements stratégiques pour aider le secteur. Merci. Question suivante, le député de Spadina, Fort York. Merci. L'année avant les, la dernière élection, ce gouvernement a adopté des mesures législatives qui utilisaient la clause de dérogation pour les travailleurs, le droit des travailleurs pour enlever de la publicité critique du gouvernement. Mais la Cour d'appel de l'Ontario a dit que ce, ce projet de loi, cette loi piétinait le droit des électeurs. Est-ce que ce gouvernement va poser des excuses du droit qu'on a à avoir une élection juste? Réponse du procureur général. Comme le député d'un passé, je ne peux pas parler de ces, ce procès qui est devant les tribunaux. On va faire un appel. Nous sommes déçus avec les résultats et on a hâte d'avoir euh, à la Cour suprême la dissension sur un traité. Question complémentaire. Ce gouvernement a volé la population de Toronto, Niagara, York et Peel. Euh, les droits démocrates. De, et donc, on peut nommer des juges conservateurs. Et on en, trois fois, on a essayé d'enlever les droits des citoyens et les libertés. La Cour d'appel a décidé que les conservateurs ont piétiné sur les droits de vote des Ontariens et Ontariennes. Est-ce que votre appel de cette décision est une indication que vous n'allez pas respecter les droits démocratiques des Ontariens et Ontariennes à la prochaine élection provinciale. Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, je pense que le procureur général aurait pu, dire, mais c'est fascinant. Maintenant, les déo démocrates suggèrent que c'était ce projet de loi. Qui a causé le fait qu'ils ont été réduits à un niveau tellement faible que la population de la province de l'Ontario ne parlait pas, ne pensait pas au logement, au transport, à des questions financières. Ça a créé tellement de chaos causé par ce projet de loi, c'est pourquoi ils ont été réduits. Je peux confirmer au, au NPD. La population réduit les libéraux à huit sièges. On réduit l'opposition et augmenter le côté du, de la taille du Covid du gouvernement. Parce qu'ils aiment ce qu'on fait. On apporte la prospérité. Nous sommes ouverts aux affaires à l'islam Et on peut dire que c'est ça. On va continuer à travailler pour la population ontarienne. Et la population ontarienne va continuer à nous appuyer, je pense. Alors, s'il vous plaît, question suivante. Les députés de Elgin Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. L'industrie du tourisme est très importante pour l'économie et qui plus jusqu'à 400 emplois partout dans la province. Les activités touristiques reviennent et quand je parle à des exploitants du tourisme dans ma communauté, ils expriment leurs préoccupations quant à l'avenir. Les exploitants se demandent ce qu'il y aura dans l'avenir pour la saison touristique qui s'en vient et des emplois pour les étudiants qui se cherchent un emploi d'été. Et c'est ça, c'est. Une option. Est-ce que le ministre peut donner des renseignements sur le statut de, de, de, de la saison qui s'en vient du tourisme? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je veux remercier le député d'Elgin midgold saint pour sa question et pour la conversation qu'on a sur l'importance et l'impact du tourisme, non seulement dans votre communauté, mais dans toutes nos communautés. Non seulement le secteur du tourisme se relance, mais il devient plus fort. On a des attractions, des événements sportifs fonctionnent, les hôtels et les restaurants sont pleins et font de bonnes affaires. Il y a des exemples de cela partout dans la province. Le Falls View, le Casino de Fallsview a ouvert un, un, un, avec un concert de Billy Joe. La commission des parcs du Niagara s'attend à avoir une saison bien meilleure et ils vont embaucher 350. Le, je sais que le ministre du Développement économique a participé aussi au à du financement pour du festi des festivals. L'industrie du tourisme, il a des gens très intelligents et ça se porte bien. Merci. Question complémentaire Merci. Et c'est encourageant d'entendre le ministre parler de bonnes nouvelles. La force et la prospérité de l'industrie du tourisme, c'est très important pour tout le monde ici en Chambre. Beaucoup de gens dans ma circonscription ont des emplois dans le secteur touristique et ils apprécient les soutiens et les bourses et les fonds donnés par le ministère pour toutes ces activités. Le tourisme est important pour la prospérité de la province et aide à améliorer la qualité de tous les Ontariens. Intériels. En tant que gouvernement, il faut continuer à donner des investissements et des soutiens là où est nécessaire, comme on a fait. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ce gouvernement appuie et collabore avec l'industrie touristique? Le ministre du Tourisme. Monsieur le Président, c'est une bonne question et je remercie le député de l'avoir posée. Régulièrement, je rencontre des exploitants et je vais voir dans leur apprise ce qu'ils font et leurs difficultés et ce qui donnent aux besoins pour passer au niveau supérieur. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont une croissance meilleure. On a aidé avec des initiatives les Jeux de l'hiver 2023 à Renfrew qui a aidé cette collectivité, par exemple. Quand on parle de London, le Briar Tim Hortons, qui a lieu à, à London et va avoir un impact incroyable pour cette communauté. Il faut acheter des billets le taux d'occupation des hôtels à Thunder Bay a augmenté et le ministre de l'Éducation a parlé d'aider les gens à l'école secondaire pour qu'ils se trouvent un meilleur emploi, une meilleure occasion et beaucoup de ces gens vont travailler dans l'industrie touristique où il y a de bonnes occasions, de bonnes carrières et j'espère et je sais qu'il va y avoir un lien entre les écoles secondaires et le tourisme. Nouvelle question, la députée de Hamilton West, Ancaster Dundas. Question. Pendant une crise de santé mentale, on perd deux agences de soins de santé mentale. L'Association canadienne de santé mentale doit prendre des services. C'est une agence qui a des problèmes. On a déposé une motion pour donner un financement de stabilisation à l'association et les conservateurs ont voté non. Pourquoi vous ajoutez à la crise en des du financement à des services essentiels d'Anglantan-Lawrence. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée d'en face pour sa question. Évidemment, la santé mentale, c'est une grande priorité pour notre gouvernement et c'est pour cette raison que lorsqu'on a été élu, on... On a formulé une promesse d'investir 3,8 milliards de dollars en santé mentale et des dépendances et c'est ce qu'on a fait tous les ans. Il y a une augmentation du financement annualisé pour 525 millions de dollars pour différents groupes communautaires pour s'assurer que les gens ont les soins nécessaires, des soins culturellement appropriés. Donc on est très fiers des investissements. 525 millions de dollars de plus supplémentaires par année qui est un investissement important dans le secteur et nous allons continuer d'en faire plus. complémentaire. Ma question est à la, au ministre de, de la Santé mentale. Lorsque les jeunes personnes n'ont pas euh, l'aide qu'ils ont besoin, ils ont recours aux services d'urgence. Et nous savons que ce gouvernement a sous-financé les secteurs de 6 milliards de dollars en santé. Et les intervenants de la santé souffrent et Vern Lewis est, a dû souffrir à cause de tout ce qui s'est passé avec son fils. La famille Lewis a partagé que John est allé a eu recours à 20 salles d'urgence et, et s'est ensuite suicidé. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes en train de fermer vos portefeuilles et vos cœurs envers les gens qui souffrent? Ministre associé des, de la santé mentale et des dépendances, merci pour la question de quand on a été, à partir du moment où on a été élu on a décidé d'apporter des investissements records en santé mentale et des dépendances et nous travaillons avec tous les partenaires, les parties prenantes et avec la Camache, entre autres, pour bâtir un continuum de soins. Nous sommes le gouvernement qui a établi la feuille de route pour la santé mentale et qui a créé un ministère qui se concentrent sur la santé mentale et de créer les réseaux nécessaires pour offrir les soutiens aux personnes. Nous avons identifié où ces écarts se retrouvent avec 525 millions de dollars annuellement supplémentaires. Nous sommes en train de réduire les écarts et de s'assurer que toutes les personnes ont les soutiens, les soins, lades les lorsqu'ils en ont besoin et où ils sont. Prochaine question, député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. Nous sommes connus pour nos ressources naturelles abondantes. Nous avons un quart de million de lacs, euh, près de quatre grands lacs et 490 000, 000 kilomètres de cours d'eau qui offrent de bonnes occasions de pêche aux résidents et aux touristes. Moi, je profite de personnellement. Nous apprécions que nos voisins et d'autres touristes veulent ben, euh, saisir ces occasions. Les gens qui voyagent dans la province pour pêcher et chasser doivent suivre différents règlements que les résidents. Il y a eu des questions concernant euh, l'incidence du tourisme récréatif sur l'environnement et le tourisme. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on a répondu à la croissance? Dans le tourisme à des fins de pr profiter des richesses naturelles de la province. Ministre de, des Richesses naturelles et de la Foresterie, nous avons. Nous sommes chanceux. C'est une bénédiction d'avoir toute cette richesse naturelle autour de nous et nous travaillons à tous les jours pour assurer qu'on gère d'une manière durable cette ressource pour les générations de l'avenir. Une chose qu'on fait avec la chasse et les pêches et les règlements et l'octroi de permis, c'est qu'on réinvestit cet argent dans ces programmes tels que le stockage de 8 millions de poissons. Nous investissons. 2 millions de dollars pour appuyer la recherche continue, la gestion continue et d'atténuer les effets des espèces envahissantes. Et ces investissements sont importants pour la durabilité du secteur des richesses naturelles. Les pêcheurs dépensent 1,6 million de dollars par année. Donc merci aux députés de Cambridge de faire partie de ce groupe et de créer des emplois dans le nord de l'Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. C'est très bien d'entendre que les activités récréatives de la chasse et de la pêche continuent de croître de manière durable. Et avec les journées de pêche familiale, plus de familles peuvent profiter de ces activités sans devoir s'acheter un permis. Ces périodes de pêche gratuites font en sorte que c'est plus habitable, euh, abordable et accessible, de profiter de tout ce que la province a à offrir. Les gens de ma circonscription veulent en apprendre plus concernant les occasions pour les activités récréatives à l'extérieur. Est ce que le ministre peut nous expliquer comment les Ontariens et Ontariennes peuvent avoir accès à l'information concernant des activités récréatives dans les communautés partout dans la province. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci au ministre, encore euh, au député, encore une fois pour sa question. Euh, la fin de semaine de pêche gratuite durant la fin de semaine du jour de la famille, ce fut une fin de semaine extraordinaire. J'ai pu rencontrer plusieurs pêcheurs, ce fut extraordinaire. Vous savez que la foire pour les activités récréatives à l'extérieur euh, s'en vient, C'est une chance pour partager cette passion avec des personnes qui sont aussi passionnées. Ça a lieu euh, euh, du 12 au 18 mars à Mississauga-Malton. Il y aura beaucoup de détaillants, ce qui comprend Destination Ontario, Canard illimités, donc j'encourage tout le monde d'y aller, de fréquenter cet événement et de venir nous parler à notre kiosque du ministère pour qu'on puisse vous parler de tous nos efforts en matière de conservation et tous les programmes qu'on a en place pour les pêcheurs, les chasseurs. C'est une très bonne occasion pour démontrer tout ce qu'on a à offrir ici dans la province. Merci. Prochaine question. Député de supérieure nord merci monsieur le président il y a plus d'un an j'ai appris que les étudiantes des, des soins infirmiers quittent la profession immédiatement après leur placement en hôpital en raison des charges de travail accablantes euh, auxquelles ils ont euh, qu'ils ont vécu heureusement il y en a certains qui restent dans la profession mais cette semaine on m'a dit que les unités des hôpitaux sont pleinement dotées de personnel, de nouveaux de nouvelles diplômés, parce qu'il n'y a aucune personne avec plus d'expérience pour les encadrer. Certainement, c'est un risque de santé et de sécurité pour les patients et les nouvelles infirmières. Alors que les gens et les personnes fuient le secteur, c'est une conséquence directe des attaques de ce gouvernement envers les professionnels de la santé. Donc, ce que je voudrais savoir, il ne s'agit pas d'être alarmiste, c'est un rapport direct de la part des infirmières. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour attirer des infirmières et infirmiers expérimentés dans le secteur de la santé? Ministre des collèges des universités, merci à la députée pour sa question de bâtir sur les 14 000 inscriptions l'année dernière dans les soins infirmiers. Nous investissons dans toute une série, un éventail de stratégies pour former encore plus d'infirmiers infirmières. Comme je l'ai mentionné, cette année, à elle seule, dans les universités, cela ne comprend même pas les collèges. Plus de 109 000 inscriptions ont eu lieu à au mois de septembre de 2022, on a vu une augmentation chaque année de, de personnes qui se lancent dans cette carrière. Regardez les investissements dans les soins de longue durée, 60 000 nouveaux lits et mis à jour. Tous les investissements dans le secteur de la santé encouragent de nouvelles personnes à se lancer dans cette carrière. Elles veulent devenir infirmiers et infirmières. On a investi aussi dans les services paramédicaux, ambulanciers, des, des laboratoires, des technologues dans les laboratoires, et nous apportons les investissements pour leur assurer un succès à l'avenir euh, complémentaire. Ce serait très bien si les nouvelles diplômées restaient au-delà des deux premières années, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans le secteur. Imaginez de nouvelles infirmières qui ont à prendre toutes les responsabilités euh, pour leurs patients sans euh, D'être encadrés par des infirmiers et infirmières qui ont plus d'expérience. Alors que 60 viennent d'être embauchés ou ils ont fait la plupart de leur formation en ligne. Vous l'avez bien entendu, des nouvelles personnes formées sans expérience pratique. Donc, ça remet en question la santé et sécurité dans le milieu. Et combien d'entre elles vont rester alors qu'ils n'ont pas de mentors? et en raison de l'épuisement professionnel. La situation est un résultat direct de la stratégie du gouvernement de miner euh, le respect envers ces personnes. Est-ce que le gouvernement va arrêter de gaspiller de l'argent pour euh, Interjeté appel de la décision concernant le projet de loi 24 et qu'est-ce que vous allez faire pour attirer des personnes avec l'expérience dans le secteur, ministre de, du collège et des universités Il s'agit encore de l'alarmiste de la part de l'opposition. On voit un nombre encore s'inscrire dans la profession. Avec les 14 000 qui se sont inscrits l'année dernière, il y a plus de 5 000. Personnes formées à l'étranger qui sont à différentes étapes d'être confirmées, d'être approuvées. Nous sommes en train de réduire les barrières pour que plus de personnes formées ici en Ontario ou dans d'autres provinces ou à, à l'étranger puissent exercer leurs pratiques ici dans la province. Nous sommes très encouragés par la situation. Il y a plus de personnes qui s'inscrivent dans ce type de programme. Et maintenant, avec les nouvelles écoles des soins infirmiers partout dans la province, on voit un nombre record de personnes qui vont pouvoir commencer à travailler dans les régions rurales, dans les différentes communautés plus éloignées. Merci. un Markham Merci, Monsieur le Président. Ma question... Et pour le ministre des personnes âgées et de l'accessibilité, dans ma communauté, dans ma circonscription, c'est important pour les personnes âgées soient connectées à leur mode de vie, qu'ils demeurent en santé et puis qu'ils puissent socialiser et participer dans la vie communautaire. Les investissements qu'on a affectés aux personnes âgées ont été bien appréciés. Je sais que beaucoup de communautés apprécie le financement qu'on a offert pour les personnes âgées en vertu du Fonds de communautaire. Cela profite aux personnes âgées dans la communauté et leur permet de faire plus d'activités. Est-ce que le ministre peut nous expliquer l'importance des investissements de notre gouvernement pour appuyer les aînés dans nos communautés? Ministre des personnes âgées et de l'accessibilité, merci aux députés très travaillants de Markham Town Hill pour cette excellente question. Les personnes âgées sont l'épine dorsale de notre province. Et le député fait un excellent travail pour les aînés pour leur offrir le soutien nécessaire qu'ils ont besoin. Grâce au leadership du premier ministre, nous avons créé des programmes et des services pour réduire les barrières d'isolement social et de lutter contre la discrimination envers les personnes plus âgées. Et depuis 2018, on a investi presque 22 millions de dollars en plus de 12 000 groupes communautaires, des programmes communautaires partout en Ontario pour lutter contre l'isolement. Les personnes âgées ont investi leur énergie pour bâtir la province et nous sommes solidaires avec eux. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le ministre, pour votre très bonne réponse. Les aînés en Ontario, c'est la partie démographique qui croît le plus rapidement. Il y aura plus de 3 millions d'Ontariens à la fin de cette année qui auront plus de 65 ans grâce au soutien de notre ministre et ministère. Nous sommes en train de permettre à ce que ces gens puissent s'épanouir dans leur communauté. Nous devons continuer d'offrir aux personnes âgées tous les soutiens nécessaires de bonne qualité pour appuyer leur bien-être mental, et physique et social. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations concernant tous les avantages offerts par ce fonds aux personnes âgées de, dans la communauté ministre des aînés et de l'accessibilité, merci encore une fois pour cette question. Les personnes âgées sont l'épine dorsale de notre province et on mérite, ils méritent d'être traités avec respect et dignité. Ils ont permis de bâtir la meilleure province au monde. et C'est pour cette raison qu'on a investi dans des programmes qui permet à ce que ces gens demeurent actifs en santé et connectés socialement. Depuis 2018, notre gouvernement a investi 59 millions de dollars en 300 centres d'activité communes pour faire la promotion de programmes connectés de santé physique et sociale. Et c'est essentiel pour lutter contre la discrimination envers les personnes âgées. Et cela conclut la période des questions de ce matin.